Bonjour mes chers élèves de la classe de C1 J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui euh, Je vous donne une séance de lecture Un programme indiscret Page 80 Prenez s'il vous plaît votre livre euh, là Vous allez retrouver un programme discret. Alors suivez avec moi et ce matin, je suis d'autant plus content que Madame Duchamp me mette à la porte. Que nous touchions au but, après quatre mois d'efforts, de recherches, de tâtonnements, J'aime et moi avons mis au point le programme sur lequel ils piétinaient depuis plus de vingt ans. Ce programme baptisé Acupitella. Va permettre à Jem, le, le très respectable principal du collège, Jean Faupalour, de mieux connaître ses professeurs. AQPT1 signifie à quoi penses-tu Ce programme commande dans chaque classe trois caméras dissimulées dans le plafond. Caméras qui non seulement filment ce qui se passe dans la salle. Mais de plus espionne le cerveau et révèle les pensées de ceux qui se trouvent dans leur champ. Surtout que cela ne sort pas des pages de ce livre. Ne dites pas personne, ni à vos parents, ni à vos copains, ni à vos camarades d'école. Derrière chacun d'eux peut, peut se cacher un agent secret de la DCRI. Ou de la CIA. Je serais trop content de nous hacker ce fabuleux programme. Si vous pensez ne pas pouvoir garder ce terrible secret, alors fermez immédiatement ce livre et oubliez ce que vous venez de lire. Bien, vous êtes encore avec moi, alors c'est que je peux vous faire confiance. Je quitte donc Marguerite Duchamp. Et arrive sans encombre dans le bureau de Jean, elle est déjà là, très excité devant son écran de contrôle. Vous avez eu mon tweet, monsieur? Oui Jeremy. La sanction est vite tombée. Sur vous n'oublierez pas de récupérer mon smartphone. Comme d'habitude, mais dépêche-toi. Moustique. Aujourd'hui, c'est fait. Toutes les caméras sont prêtes. Vous êtes sûr, monsieur, de vouloir connaître les pensées de vos collègues? Oh, que oui, vingt 26 ans que j'attends cela. J'ai peur, monsieur, que vous ne soyez déçu. Et pourquoi cela, mystique? C'est pas, monsieur. Un pressentiment. Assez parlé, me dit j'aime. Attrape la clé. D'accord, mais. Par qui va-t-on commencer Très bonne question, Moustique. Que diras-tu de Monsieur KT Propose, j'aime. Pourquoi pas Je lève les pots de colle et déplace et récupère la clé USB. Un petit bijou qui peut stocker 128 Go, soit un peu plus que les 100 Go d'AQPT1. C moi qui a c'est moi qui ai convaincu j'aime d'héberger notre programme sur une clé et non sur le disque dur de notre ordinateur ou sur un serveur trop facilement pirate bien que personne n'entre jamais dans son bureau et qu'il y ait une telle pagaille qu'une poule n'y retrouverait pas ses pouces J'aime préfère cacher la clé magique. La première fois que nous avons mis deux heures pour la retrouver, aussi a t -on décidé de la cacher sous le pots de col. Je slalom entre trois piles de rapports, de conseils, de classe et rejoins l'ordinateur devant lequel J'aime et confortablement installé j'insère la clé usb après quelques et héros sophistiqué, un des écrans de contrôle s'allume voilà